Pleurer, c'est la liberté. Pleurer est le moyen pour moi d'évacuer, de laisser les émotions de haine, de rage et tristesse partir. Car la vie est une toile qui est tout le temps tachée. Et celui que tu aimes, pleure-t-il Est-ce pour lui aussi un moyen d'évacuer, de laisser la dure réalité t'envahir, de pleurer, pleurer, pleurer, pleurer Et si tu ne peux pas pleurer, tu as envie d'urler ta rage. Tes faux sourires sont pareils au maquillage d'un clown. Alors tu te retiens jusqu'à ne plus en pouvoir. Tu deviens désagréable et tu n'as plus de vie sociale. Alors tu repleures jusqu'à ce que quelqu'un le remarque. Mais cela n'arrive pas car personne ne t'aime, même pas tes soi-disant amis. Wow. Euh... Euh... C'est très dur. C'est dur de se dire que il y a des gens qui ressentent ça. Enfin, personnellement, je peux comprendre parce que ça m'est déjà arrivé de passer dans des phases comme ça. Mais euh, j'ai toujours eu la chance d'avoir pu être accompagné de quelqu'un, d'un ami ou d'un frère. Pleurer c'est un moyen d'évacuer sa colère aussi. Ouais. Un peu avec ça euh, oui, je suis vraiment d'accord avec ça. Sauf que, ben, étant quelqu'un de spécial, j'ai du mal à pleurer. Et du coup, euh, quand j'ai euh, des problèmes dans ma vie, euh, que ce soit en amour, familial ou au travail, j'ai toujours euh, ou à l'école, j'ai toujours euh, la, la manie en fait, de me reformer sur moi-même. Et même quand tu as envie de, de pleurer, ou des, je ne sais pas si ça arrive à des gens ou si je suis bizarre, mais euh, quand ça m'arrive ou j'ai envie de pleurer, je peux peut-être verser deux larmes et après, ça fait comme une pas une boule, mais comme un, un, les, les pièges à ours là où ça se ferme comme ça, clac. Et puis t'as mal et tu peux pas, oui, comme ils disent en fait, t'as envie de crier, mais ça reste bloqué là. Et il est généralement, les seuls moyens pour faire ressentir, pour faire, pour le faire sortir, moi par exemple, c'est la danse parce que j'aime danser. Mais parfois, bah, lui, ça, ça doit être écrire. Mais c'est vrai que pleurer, ça fait du bien. Quand, quand, quand j'y arrive, ça fait du bien.